par rapport aux collectivités, c'est de leur permettre d'acheter français. Et pour les collectivités, en termes d'image, ça doit être français. ça sera plus intéressant. si on veut vous rajouter le jazz, vous faire une introduction pour le jazz. ça c'est bien ça. c'est mieux que ce qui diffuse actuellement à la télé. ça hein. ah va passer tout merci de nous avoir ah. fait visiter vos prochaines villes. D'avoir un satellite, au moins tu, euh, tu regardes pas, euh, t'es pas obligé de regarder les euh, sur tous les écrans, quoi, non?